Il faut réaliser que votre producteur vidéo deviendra un partenaire d'affaires privilégié. Au-delà des compétences techniques qu'il doit naturellement maîtriser, ses habiletés de communication, de créativité et sa capacité de s'intégrer à votre culture d'entreprise sont tout aussi importants. Pourquoi? Parce que vous allez travailler ensemble à la réussite de votre projet. Alors, posez-vous les questions suivantes. Est-ce qu'il se soucie de mon entreprise? Vous souhaitez sélectionner un producteur qui sera tout aussi passionné par votre entreprise que vous. La passion, vous connaissez, n'est-ce pas? La deuxième question est, peut-il s'intégrer à notre culture d'entreprise? Vous pourrez valider ainsi si votre producteur partage les mêmes valeurs que vous dans son travail. Troisièmement, le portfolio du producteur fait-il preuve de créativité et d'une bonne qualité de production? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En bout de ligne, vous devez aimer le travail qu'il a déjà accompli. Et la dernière question, et la plus importante à mon avis quand on est en affaires, est la suivante. Le, leur production donne-t-elle les résultats escomptés? Vous cherchez à atteindre des objectifs d'affaires et non un chef d'œuvre artistique, n'est-ce pas?